Portez portée, arrivée, Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon oh, colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs. Je vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pour est la police d'audience, c'est un giletage, vous êtes finalement rejet. Observe, mon colonel. Alors ce public de la haute communauté de 5 mètres 8 décembre 2021, ces gens ont affaire repositive pour des d'affaires dans l'ancêtre de la prison militaire des Drôleaux, dans la commune de baroumbo à Affaire en continuation, RPA numéro 0531. La cause de l'auditeur général, du ministère public est participé contre le prévenu en Pôle. Le commissaire supérieur Moïse Christian, le commissaire supérieur Agier-Paul Mirambo, le commissaire Jacques Mugabo, le premier idée, détournement d'armes et mission de guerre, association de malfaiteurs, arrêtement, assassinat, terrorisme et désespérance. Faites l'acquisition à l'édite du 3 décembre de la dénigranteur. Et colonel Bonnet baron de l'EF. Faites la... La faire enrôler sur LPA numéro 050 barre 11. En cause, l'auditeur général du ministère public et parti civil appelant Comment Commissaire supérieur Yingoy Kenga Kenga Commissaire Jacques Migabo Bien. Migabo, présentez-vous à la barre. Et les avocats qui l'assistent la la ça va pour la travailler ok ça va 239 du projet judiciaire militaire la haute cour donne lecture de pv de sommation faite aux prévenus l'an 2021 8e jour du mois de décembre Vu les dispositions de l'article 239 du Code judiciaire militaire, entendu que le prévenu commissaire supérieur puissant Kenga, en détention à la prison militaire d'Endoro dans la commune de Barumbo à Kinshasa, refuse devant, le, devant la haute cour militaire ces gens dans la scène de la dite prison. refuse de comparaître devant la haute cour militaire, si gens dans la scène de la dite prison, nous si signé Colonel Bondé et Jean-Pierre Griffet du siège, nous trouvons dans la scène de la, de la dite prison, dont nous sommes prévenus préciter lequel a refusé de, de comparaître en, en invoquant son état de santé. Enfin, quoi nous avons dressé le procès verbal à présent, de la sens si dessus. Les prévenus refusent de signer. Capitaine Moussasa, commandant détention sécurité. Capitaine Ndonga, Nsele Et lieutenant BMB, chef bureau VIP. Les avocats de, faites atteindre votre comparution. Ingoy <coughs> Inga Kena. Comparé pour le compte le commissaire supérieur adjoint Christian Bouilly Kinga Kinga, avocat au barreau de kitia ont ...consacré comme convenu, comme renvoyé aux prégoiries des partis civils. Mais il s'est fait que l'auditeur général appelant à cette cause a saisi la haute cour pour l'informer de l'arrivée du prévenu condamné par défaut au premier degré, le commissaire supérieur Paul Nilamboué londe Donnez la lettre de général. Décembre 2021. République démocratique du Congo, justice militaire au général, au premier président de la haute cour militaire, Info, ministre de la Défense nationale, ancien combattant, chef de la maison militaire, du chef de l'État. Objet retour du commissaire supérieur adjoint Paul Willamboï. Un honneur vous informer que exilé au Royaume de Belgique après sa condamnation par défaut à la peine de mort, dans l'affaire Floribert Tchébé, l'officier supérieur de la police nationale congolaise de cité à marge et est rentré au pays le jeudi 2 décembre courant. Il est disposé à recevoir notification de l'arrêt de la cour militaire de la Bombay portant sa condamnation pour sentiment confraternel. Signé du Kouliapakou, militien René, lieutenant général, auditeur général près de la haute cour militaire. Le greffe de la haute cour militaire a fait diligence et a notifié au du prévenu l'arrêt qui le condamnait par défaut. Et aussitôt signifié de cet arrêt, le prévenu a relevé appel contre l'arrêt. Nous allons donner lecture au mois de décembre. Devant nous, Major Sotkilo Longetou, greffier visionnaire à la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, irrésident, a comparé le commissaire supérieur adjoint Paul londé lequel déclarent interjeté appel contre l'arrêt rendu par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. En date du 11 septembre 2011, sous RP numéro 066-2010, trait RMP numéro 1046, MBY-2021. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public, près la Cour militaire de Kinshasa-Gombe et parti civile contre les commissaires supérieurs principales, Moukaraïwamate, daniel et consorts. Les tout-faites, les, les comparants persistent et signent avec nous, signé euh, Paul Milamwe en date du 3 décembre 2021, ainsi qu'avec l'Église. Les... La, la haute cour, que pour une bonne administration de la justice, nous allons poursuivre l'instruction et euh, entrevoir une autre audience où nous pourrons repasser à l'étape de plaidoirie. Revenu, Milan -Moui. Mon colonel. Quelle langue Lingala, français Je vais parler en français. Okay, en français. Les avocats qui l'assistent, faites acter votre comparution. Poste nom, Nom de papa. Moukalaï En Envie Il est déjà décédé. décédé. nom de la maman. Mouilangwe Véronique. Envie Elle est déjà décédée. Vous êtes né où Je suis né à Kajima. À, à, à, à quelle date, et à quelle année Le 1er septembre 1973. Secteur d'origine. Secteur d'origine, Luela Lufumboui. Parlez correctement. Luela Lufumboui. Territoire. Kabalo. Province. Tanganyika. État civil. Marié et père de six enfants. Fête. Je suis détenteur de diplôme d'État en pédagogie générale. Vous habitez où Ici à Kinshasa. La date au moment des faits. Vous habitez où Au moment des faits Oui. Donc j'habitais chez mon ami Christian L'adresse, vous ne connaissez pas. L'adresse est. C'était dans le quartier ancien combattant. Grade. Grade conseil supérieur adjoint. Unité. Unité inspection générale de la police. Voilà, maintenant c'est le général. fonction au moment de fait. J'étais commandant sécurité à l'inspection générale de la police. Vous dites que vous étiez au moment de fait pour lequel vous avez été condamné par défaut chargé de sécurité. J'espère que vous avez lu euh, l'arrêt au moment de la notification et vous connaissez... pour euh, association des malfaiteurs. Vous avez été condamné pour arrestation et détention arbitraire de monsieur Fidel Bazana et Dadi, chauffeur de Fleuribert et Béa. Vous avez été condamné pour euh, meurtre de M. Floribert Chebea, vous avez été condamné pour le terrorisme et pour désertion simple. Le tout à une peine capitale. Et c'est contre cette décision. Que vous êtes allé en appel, c'est ça? Exactement. Vous, vous étiez chargé de sécurité. Oui, monsieur le président. Prevenu Miramboé. Oui. Il vous est reproché. Vous avez été condamné au premier degré pour les faits qui ont eu lieu le 1er juin 2010. Au commissariat général de la police, à l'époque, ins ins inspecteur général de la police. Est-ce que vous pouvez nous décrire, est-ce que vous étiez là à cette date-là, à l'inspection de la police Exactement. Exactement. Oui, j'étais prêt. Ce jour-là, vous êtes arrivé au travail à quelle heure Moi, presque chaque jour, j'arrive à 6h juste bien. Et vous avez quitté à quelle heure Je n'ai pas de heure fixe de quitter au bureau. Non, mais ce jour-là, vous avez quitté à quelle heure J'avais quitté à 20h. Okay. Quelles sont les attributions que vous avez ce jour-là Ou bien pendant ce temps-là Les attributions n'est pas seulement ce jour-là, c'est les attributions de chaque jour. Allez-y. C'est à dire la sécurisation des installations vitales, la sécurisation des invités, la sécurisation des documents et la sécurisation des, des agents de la police qui travaillent à l'inspection générale de la police. Qu'est-ce que vous entendez par la sécurisation des visiteurs La sécurisation des visiteurs, j'attends en disant que il doit d'abord être sécurisé dans un lieu sûr, que quelque chose n'arrive pas, quelque chose de mal n'arrive pas aux visiteurs. Et ces jours-là, vous avez reçu beaucoup de visiteurs. Chaque jour, on reçoit beaucoup de visiteurs. Même ces jours-là, on a reçu beaucoup de visiteurs. Est-ce que le visiteur passe par chez vous Oui, il y a des visiteurs qui passent par moi. Sur demande de l'inspecteur général de la police. Et ces jours-là, vous avez reçu instruction de la part de l'inspecteur général de recevoir des personnes Non, ces jours-là, je n'avais pas reçu l'instruction de l'inspecteur général de la police. Et qui sont les personnes qui sont arrivées ces jours-là dans votre bureau J'ai récité M. Fleurbert Tchébé. Comment vous savez que c'est lui, M. Frédéric Merci, Monsieur le Président. Si vous allez me permettre, parce que vous êtes allé au besoin, j'ai voulu d'abord évoquer un cas avant de répondre avec, à, à, dans votre question, si vous pouvez me le permettre. Vous avez la parole. Donc, Monsieur le Président, je suis là pour dire rien que la vérité. Rien que la vérité j'ai quitté la Belgique comme on dit en Lingala Poto, et ça et Dengui je travaille en Belgique ce n'était pas obligé de venir répondre je devrais quand même reposer mais je sais très bien qu'on va me tuer mais la vérité reste telle qu'elle est la vérité reste telle qu'elle est et donc pourquoi la vérité monsieur le président Monsieur le membre de la Cour, pourquoi la vérité Je me réfère à un verset biblique en Jean 8.30 qui dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Et donc, je demande à la Cour, si vous n'êtes pas convaincu de ce que je vais vous dire, n'hésitez pas à me condamner. Si vous êtes convaincu que je suis innocent, monsieur le président, acquittez-moi. Parce que si je sais de quoi je suis en train de parler, c'est cela que je voulais dire. Maintenant, je suis disponible à répondre à vos questions. Répondez à la question. Vous pouvez répéter, monsieur le président, la question. J'ai posé la question si à la date du 1er juin. Qui sont les personnes euh, Comment vous avez su que la personne s'appelait Tchébéa Bien, comment je suis que la personne s'appelait Tchébéa C'est lui-même qui s'est présenté devant moi. Parce que la personne qui est venue avec Tchébéa, c'est mon ami le major Christian Moui -Kenga, Kenga Et là, je voudrais évoquer, parce que je vais le dire tout à l'heure, que l'inspecteur général ne m'avait pas donné l'ordre de recevoir quelqu'un. Mais je, je voudrais souligner en disant qu'à chaque fois, le général me disait « Si Christian govier vient avec quelqu'un, il faut le recevoir et me le dire. » Et ce n'est pas pour la première fois que Christian Ngoï vient avec les gens. J'ai déjà connu presque même 30 personnes, Christian govier vient et le, et le général Numbi les reçoit. Et donc, je suis habitué à Christian à venir avec les visiteurs du général Numbi, même en dehors des heures de service. C'est dans ces cas-là qu'il est venu avec quelqu'un que je ne connais pas. Il est entré dans mon bureau avec ce monsieur. Il m'a dit Ensoyez. Il m'a dit Très bien, ensoyez. Ou Younemouken, Comme j'ai déjà l'habitude de recevoir ces gens ok, je le récite sans toutefois lui dire quoi que ce soit et quand il a parlé en soi il j'ai l'impression que Tchébéa a compris la façon dont Christian m'avait parlé en Swahil et Christian est sorti. Lorsque Christian est sorti, c'est lui-même Fruybert Tchébéa qui m'a dit, il m'a d'abord appelé Major Mouilambo parce que dans mon tennis c'était bien écrit Mouilambo. Il dit moi je suis ton frère et il m'a parlé en Swahil ah, j'ai dit, ah, donc toi qui parles soi, oui. C'est en ce moment-là que j'ai connu son nom. C'était à quelle heure Normalement, c'est, si je ne me trompe pas, c'était à 17h. Heures. 17 heures. Oui, 17h. Et il est resté combien de temps avec vous Nous sommes restés avec lui à peu près de deux heures du temps. Deux heures Deux heures du temps. Vous étiez en train de parler ou bien Qu'est-ce que vous étiez en train de faire Oui, on était en train de parler, il m'animait, je lui posais la question, pourquoi les droits de l'homme, c'est toujours les civils, il m'a commencé à m'expliquer les rôles des droits de l'homme. Donc, on était toujours en ambiance avec Tchebey. Et comment il a quitté votre bureau Il a quitté mon bureau. La personne qui est venue avec M. Tchebey-là, c'est la personne qui est venue récupérer Tchebey dans mon bureau. Et là j'insiste en disant Lorsque Crissango est venu avec Tchébéa Il était seul Mais lorsqu'il est venu récupérer Chebeya, Il était adhé avec l'adjudant Moulanga Qui était le chef de poste à l'entrée principale Ce jour là Et qu'est-ce qu'il vous a dit Parce que quand il est venu oui. Il a dit C'est le visiteur du chef Oui Et Ce jour là le chef n'était pas là au bureau Exactement il n'était pas au bureau mais alors, qu'est-ce qu'il est venu faire Non, parfois, souvent, il peut venir avec un visiteur, même si le chef n'est pas là. Le visiteur peut attendre, après le chef arrive. Il peut même attendre 5 heures du temps, peut-être qu'il peut arriver à 14 heures et le chef le à 20 heures, À 20 heures, à 22 heures, même à 23 heures, même à 0 heures. Ça s'est fait comme ça. Et donc, ces jours-là, quand il était là, oui. pour vous, il attendait le chef. Il attendait le chef. Vous avez, vous avez dit à la cour oui. que le chef vous a dit oui. que si Christian vous amène quelqu'un, oui. recevez-le oui. et informez-moi. Et je l'ai informé, je l'ai appelé au téléphone, il n'a pas répondu. Oui. Je l'ai écrit un CMS, il n'a pas répondu. Alors j'attendais si ça arrive peut-être à, à 21h oui. ou bien 20h, je peux quitter le bureau. Donc vous avez fait un texto, oui. vous avez appelé, il n'a pas réagi. Oui, il n'a pas réagi. Selon vous, c'était ah, Kenga Kenga et, et Jansy Moulanaga. Oui. Vous le connaissez, vous connaissez Bien sûr que oui, mon colonel. Alors, ils sont partis. Lorsqu'ils sont, Christian s'est esquissé devant Chebey, sans toutefois citer son nom. Il a dit seulement Monsieur, le général s'esquise. Il préfère te recevoir à sa résidence. Du fait que Chebe est venu, il avait besoin de rencontrer le général Johnny, je l'ai laissé partir. C'était ça. Et il ne s'est pas, pas adressé à vous Non, non, non, il n'était pas adressé à moi. Il s'est adressé directement et, à Chebe. En lui disant quoi En lui disant le chef s'excuse, ne peut pas vous recevoir ici au bureau. Il préfère vous recevoir à sa résidence. Et a était d'accord de ça. Et après et après, ils ont descendu, arrivés à la réception, et ils ne connaissent pas le fonctionnement des caméras de surveillance. Or nous on a mis les systèmes d'alerte. Si quelqu'un fait le mouvement brisque, les caméras vont sonner. Et ça sonnerie, c'est comme quelqu'un qui prend les photos. Ou bien si quelqu'un tape la porte forte, là où les caméras est fixées, ça va vous signaler. Et lorsqu'ils sont descendus, avant de descendre d'abord, je vis euh, les véhicules de la police et ce n'était pas pour Christian j'ai l'impression que c'était le véhicule du bataillon Canine. parce que je me souviens à l'époque que Christian n'avait pas le véhicule de la police parce qu'ils parti. étaient partis à opération à l'équateur c'est là où il avait laissé son défendeur alors le défendeurs qui étaient présents là, était présent là c'était les défendeurs du bataillon canin et là j'ai aperçu dans, dans mes caméras de surveillance le véhicule Canine qui s'approchait vers la porte à l'entrée à l'entrée, à la réception. Et quand ils ont descendu avec Chebeya ils l'ont pris brisquement. Les policiers qui étaient sous commandement du major Crissat l'ont pris brisquement et les caméras a sonné. J'ai vite fermé les bureaux Du fait que j'ai imaginé que le véhicule et du bataillon canin, je n'étais pas allé directement au hangar. Je me suis d'abord sorti de la porte de l'autre côté pour aller au bataillon canin. Je suis arrivé là-bas, je n'ai pas trouvé... Le véky. En regardant, j'ai vu le véhicule en marche dans les hangars et je me suis rapproché, j'ai trouvé Chris Ngoï avec euh, euh, le corps de, de Tchébé. Avec le corps ou bien avec M. Tchébé Avec le corps, il était déjà mort. Tchébé était déjà mort. C'est une opération qui a fait, si c'était beaucoup, c'est 5 minutes. 3 à 5 minutes. Vous, vous avez vu ça? Moi j'ai vu les corps de Fleurbert Chebeya parce que les caméras m'ont signalé. La façon dont les caméras m'ont signalé, on a cagoulé. J'ai vu ça sur mon caméra de surveillance. Alors je me suis posé la question les visiteurs du général et nous, qu'on cargoule dans les bureaux du général et nous, et la façon dont on a cagoulé Chebeya, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous dites que à partir de votre bureau, oui. Vous avez vu le véhicule de la présidente Canine s'approcher exactement de et puis euh, on vient faire entrer brutalement chez Oui. Alors, le véhicule s'est éloigné. Oui. Vous, vous êtes, des... vous êtes Votre vélo se trouve à l'étage ou bien en bas À l'étage. Bon. bon, vous êtes descendu Oui. pour voir ce qui s'est passé. Exactement. Vous vous êtes dirigé vers euh, le bataillon canine. Oui. Et là, le véhicule n'était pas là. Exactement. Vous avez aperçu le véhicule du côté du hangar. Exactement. Et vous êtes parti là. Vous parlez ici de, du fait que Tchébé avait été <coughs> cagoulé. À quel moment vous avez vu qu'il était cagoulé Puisque vous l'avez vous vu en train d'être euh, brutalisé et... Euh, on le faisait entrer de force dans le, dans le véhicule, dans le véhicule euh, la, du bateau en canine. Et puis après, la deuxième fois, vous, le, vous allez vers le hangar, vous le trouvez, il est déjà mort. Et à quel moment vous avez-vous vu qu'on l'avait cagoulé, comme vous venez de le dire ici Lorsqu'on a, a descendu le bâtiment, c'est là où j'ai vu les policiers en train de cagouler JB. Donc on l'a cagoulé C'est directement. De, avant de le faire entrer dans le véhicule Oui. Et qui, et qui le faisait Alors, il y avait d'abord la présence de Christian Goy qui était présent et le policier que je remarqué en ce moment-là, c'était Jacques Mugabo et c'était en Coro. Bruno était le chauffeur. Bruno n'était pas sur place, il était dans le véhicule. Il y avait Doudou, je ne sais pas avec qui, mais je remarquais que Jacques Mugabo et Doudou. Pourquoi Jacques Mugabe et Doudou Parce qu'on vivait ensemble avec eux. Mais Jansi qui était venu avec, euh, avec Christian Kenga pour récupérer M. Tchébéa, qui était dans votre bureau, vous avez dit que Jean-Cy était resté à la porte, il n'était pas entré dans le bureau. Non, et... non, là je voudrais préciser oui. c'est pour venir récupérer Tchébéa. Oui. Il est resté à la porte oui. et c'est Christian qui est entré. Et quand on est, dans, on, on est descendu avec Chebeya, ouais. jean n'était pas resté là-bas. Il est parti à l'entrée principale. Il n'était pas sur place là-bas. L'opération se passait, lui n'était pas présent. Puis, il n'était plus là. Non, non. Donc il n'y avait que Kenga, Kenga plus. Il y il avait, avait Kenga Kenga, il y, a, il y avait Doudou, il y avait Mugabo et d'autres policiers. Okay. Alors, vous, vous, vous suivez, il vous était déjà, euh, déjà liquidé. Oui, il était déjà mort. Et il se trouvait où Il se trouvait au hangar. Au hangar, dans le véhicule ou bien c'est Dans le véhicule de le, Bataillon Ani. Le même véhicule qui le même, le même véhicule. Est-ce que vous avez remarqué la présence du véhicule de Tchébéa Non, j'ai remarqué, remarqué, quand vous entrez à l'entrée principale, à droite, il y a des nouveaux bâtiments qu'on était en train de construire et c'était déjà terminé. C'est là où j'avais remarqué une voiture qui était parquée là-bas. Je ne savais pas si ce véhicule appartenait à qui Est-ce que, en dehors de Tchébea, de vous avez remarqué la présence d'une autre personne Oui, la présence d'une autre personne, mais non en vie. Il était déjà mort. Et cette personne se trouvait où cette personne, parce qu'il y avait d'abord, là je dois préciser, il y avait trois véhicules dans les hangars. Il y avait les véhicules euh, du bataillon Canine qui avaient matriculation de la police avec Jérofa. Il y avait aussi un autre véhicule défendu qui était du couleur blanc sans Jérofa avec matriculation civile et le, le, les vitres étaient quoi était filmé. C'est là où Christian m'avait dit, non, l'ordre était venu que toute personne qui accompagnerait Tchébéa doivent subir les mêmes sort. Et c'est lui qui m'a informé, que Moulam, regardez dans cette véhicule, il y a déjà un corps de la personne qui a accompagné Tchébéa. On l'a exécuté avant. Et moi, je me suis rapproché et j'ai trouvé un corps sans vie. Et les chauffeurs qui étaient là-dedans étaient l'adjidant Ergile Ilung. Donc quand vous êtes arrivé au Hangar, et que oui. vous, avez, vous avez vu le corps sans vie de Chebeya, oui. vous avez quand même posé la question à, à, à Christian Ngoïkinakine. Oui, bien sûr que oui, je l'ai posé la question. est-ce que je... vous pouvez rapporter à la autre, votre conversation -là? Exactement. Quand je suis arrivé au Hangar, je me suis directement adressé à Christian Parce que c'est lui qui est venu avec la personne. J'ai dit, mais Christian, vous m'avez dit que cette personne était visiteur des marques du général de John Mais qu'est-ce qui se passe Il me dit, Mouillam, d'ailleurs, le général n'est pas au courant de votre présence ici. L'ordre est venu, comme je viens de dire tout à l'heure, et toute personne qui accompagnerait Thierry, même si c'était sa femme, devrait subir le même sort. Raison pour laquelle il m'a montré le corps. Il dit que l'ordre vient de la hiérarchie. Je lui poser quelle hiérarchie il me dit, Général Elong. Je dis, qu'est-ce qu'il prouve Il dit, Général Elong avait reçu l'ordre du président de la République, Joseph Kabila. C'est ce que ça m'avait apporté ce jour-là. Ah ah, Et s'il résiste, on n'est pas très loin de la prison du jour -là. Oui, alors. Oui. Il dit d'ailleurs vous vous êtes censé ne pas être ici oui et pourtant vous aviez vous aviez fait un, un message d'après ce que vous avez dit oui vous signaler que j'ai a été à l'inspection générale oui donc euh, le général était savait que vous vous saviez que j'ai était arrivé oui non non non non non quand j'avais fait le message, je n'avais pas précisé je n'avais pas précisé au général qu'il y a un tel. J'avais dit qu'il y a un visiteur que vous devez recevoir par canal du colonel Daniel Moukala. Parce que c'est ce que Tchibéa lui-même m'avait dit. Qu'en tout cas, mon major, je dois être récit par le général Moumbi par billet du colonel Daniel Moukala. Mais la personne qui, l a, qui l a amené à l'inspection générale n'était pas le colonel Moukala, c'était Christian alors pendant tout, ce, tout pendant que tout ça se déroulait, oui. l'arrivée de Tchébea qui est resté dans votre bureau pendant euh, plus ou moins deux heures, oui. et puis après vous l'avez vu en train de se faire euh, violenter par euh, une équipe de, de Kakinga. où en tout cas là je dois dire la vérité. Je sais que les colonel Daniel Moukalaï étaient au bureau sans toutefois d'abord les voir. La précision est que à l'entrée principale, Monsieur le Président de la Cour, Monsieur les membres de la Cour, on doit vous préciser. À l'entrée principale, il y a deux caméras. Une qui montre l'entrée et l'autre qui montre la sortie. Dans mon bureau, il y a un écran grand. Si vous voulez voir bien les images, il faut les distinguer en quatre parties. Là, vous allez voir bien les images. Alors, ces jours là il s'est fait que les collègues d'Ali Moukala étaient au bureau. Et il y avait l'arrestation d'un certain cambiste et que je ne connais pas les noms. On est en train avec un cambiste et j'ai appelé la personne qui l'a amené. C'était un certain Jonas qui était un officier de renseignement à l'unité qui était à l'échangeur. C'est lui qui a amené la personne. J'appelle à l'entrée principale je dis, mais je vois les véhicules qui entrent, qu'est-ce qu'il a Il dit, non, non, c'est Zéro-D, parce qu'on appelait les colonels, c'est Zéro-D qui nous a envoyé d'aller arrêter un cambiste. Ah je dis, ok, c'est bon. Est-ce que le Zéro-D est au bureau Il dit, oui, Zéro-D est au bureau. C'est comme ça, je suis, que le colonel Daniel était au bureau. C'est par cet incident des cambistes. Donc, pendant tout le temps, là, les, les, les, les deux heures où vous êtes resté avec... Euh... Chebeya dans votre bureau Oui. oui. Euh, Moukalaï ne s'était pas manifesté ne s'était pas manifesté et là je voudrais je voudrais encore donner une autre précision. Quand j'étais avec Chebeya dans mon bureau c'est Chebeya lui-même qui a aperçu le les colonels de Moukalaï en bas et les colonels s'apprêtait comme quelqu'un qui veut sortir il m'a demandé moi pour le mon major parce que je dois être reçu par le général et par les billets du colonel Daniel Moukala, Est-ce que tu peux l'appeler J'ai dit bien sûr que oui. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le colonel Daniel Moukala. Mon colonel, il y a un visiteur qui va rencontrer le général Johnny Numbi par votre canal. Il m'a demandé. Il s'appelle qui J'ai bien cité les noms. Florbert rubert Et la réponse du colonel Daniel Moukalaï, c'est comme si quelqu'un qui était surpris il dit un bon et c'est tout. Et je vis le colonel de Moukalaï sortir. Voilà ce que je connais du colonel de Moukalaï ces jours-là à l'inspection générale. Alors, on a pris euh, l'inspection générale. Oui. Après, après l'opération, moi, je quittais l'inspection générale jusqu'à la RTMC à la RTNC, j'ai pris les bus jusqu'à Kintabo Magazine et Kintambo Magazine, j'ai pris les taxis jusqu'à la maison donc vous êtes parti par vos propres moyens oui, oui alors, l'équipe de Ngoï avec euh, les deux personnes déjà décédées comment quand ils ont quitté l'enceinte de l'inspection générale est-ce que vous étiez encore là-bas au lieu j'ai vu les véhicules sortir j'ai vu les véhicules sortir et moi aussi je suis sorti. Donc, quand les véhicules sont sortis avec le corps de, oui. de, de Chebea oui, et le corps. De, ba, de Bazana, vous, vous avez vu ces véhicules sortir Oui. Il y en avait combien Il y en avait trois. Il y avait les défendants et je viens de dire l'île de matriculation de la police, l'île matriculation civile et le véhicule de Jeep Challenger couleur verte de je, Si je ne me trompe pas. Il y avait trois véhicules. Le troisième véhicule, c'était le véhicule de Chisango. Challenger couleur vert. Et le véhicule. Je dis très bien que les trois, l'arrestation du colonel Daniel Mokalaï, c'est la nuit du 3 au 4. Parce que le général John Mool a été suspendu les 5, c'était un certain samedi. C'est entre la nuit du 3 et 4. Parce qu'à 4 heures du matin, les 4, c'est en ce moment-là que Chisango a quitté sa maison pour l'aéroport. Avec. Les... Les, ces éléments. Comment vous savez que euh, à cette heure-là, il partait à l'aéroport Mais la personne qui est venue les récupérer, c'était le commandant secrétaire du général et Numbi. Actuellement, il est major. qui est venu les récupérer. Et il m'a dit non, on nous a dit de quitter le pays. Et d'ailleurs, il, il ne voulait pas partir Christiane. Il ne voulait pas partir. Il a eu de pression. Il, il était obligé de céder et de partir. Votre adjoint vous a parlé de la visite de... Madame, c'est cherchant son mari. Oui. Vous avez informé qui parce que le g... Est-ce que vous avez appelé euh, le général Ne répondez pas à mes appels. Et je devrais informer qui parce que je dépendais directement de lui. Je devrais informer qui parce que je dépendais du général Johnny. Vous l'appelez, il ne répond pas. Parfois, il ferme les téléphones. Je devrais faire rapport à qui Est-ce qu'à l'arrivée, on va peut peu revenir à la. Monsieur Florider Thiébéa. Outre le, le général que vous avez tenté de, de joindre au téléphone, vous avez fait un SMS. Avez-vous informé toute tout, une autre personne de la présence de Thiébéa ce jour-là Je crois que je parle bien en français. Je vais répondre maintenant à l'Ingala. Nalobi Awaké qui colonel Daniel sur le de la J'ai été mon colonel. C'est-à-dire que c'est le colonel Daniel que j'ai informé de la présence de TGB. Ok, d'accord. un intérêt. D'ailleurs, soutenu toutes les révélations faites à ces Apparemment, une oreille attentive dira qu'il n'y a pas vraiment des révélations, peut-être la confirmation des révélations. Parce que sur RFI, lorsqu'il était au Sénégal, lorsqu'il était en Belgique, il avait dit, il a fait les mêmes déclarations. Mais apparemment, si vous suivez ces déclarations, Monsieur le Président, vous allez vous en rendre compte que le prévenu Paul Milambo est en train de se soustraire en jetant la responsabilité aux autres. Dans cette salle, il y a eu aussi des révélations où Mugabo avait dit que lui aussi était au courant de la mort de Djebeya. C'est bien bon de dire ce que vous dites là, nous vous applaudissons, mais au moins le prévenu savait. Que Jebeia était en train de vivre ses derniers moments. Puisqu'il a commencé par dire, citer même un verset, Jean 8, 32, Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais vous, à votre niveau, vous saviez que Tchébéa allait mourir. Et Tchébéa est venu dans votre cabinet en attendant son sort. Mais pourquoi, si vous ne saviez pas avoir resté ces, ces jours-là jusqu'à 20h, si vous ne saviez pas que Djebea allait mourir, pourquoi vous êtes-vous arrivé ces jours-là jusqu'à 20h? Et on est venu prendre Djebea chez vous. Est-ce que vous pouvez dire à la cour? C'est facile de dire que je suis là, je peux travailler à tout moment, à n'importe quel, je peux quitter. Mais le 1er juin, le jour où Thébé allait mourir, avant de mourir, le seul bureau qu'il a euh, visité où qu'il a été reçu, c'était le vôtre. Alors pourquoi ne pas dire cette vérité-là que je savais et que je n'avais pas le pouvoir parce que ça m'était passé, Au lieu de dire que l'ordre venait de terre, ce n'est pas du nouveau. Parce que nous le savions, vous êtes venu confirmer ça ici. Mais vous, à votre niveau, quel est le degré de votre participation à la mort de Tchébéa Rester jusqu'à 21, c'est mon lieu de travail. C'est indiscutable. c'est mon lieu de travail. Je peux rester même à 0h, je peux même dormir. Ça, ce n'est pas une infraction. Deux, deux. Ce que Jacques Mugabo a dit, c'est de la vengeance. Tout simplement de la vengeance. Il croyait ceci, que le pouvoir de Katangé va les protéger. Je voudrais répondre en disant ceci, mon colonel. C'est simple, comme vous venez de le dire. Moi, Paul Lamboué, je prêtais serment, je le répète encore merci mon colonel je prêtais serment pour servir la nation et non les individus donc Jacques Mugabo a été bien préparé pour m'impliquer dans cette affaire pourquoi Jacques Mugabo regardez très bien là la chronologie des tout le monde qui sont impliqués dans ces dossiers, que ce soit les donneurs d'ordre, que ce soit les exécutants, la seule personne qui n'est pas Katangé, c'est Jacques Mugabo. Donc Jacques Mugabo a l'obligation de dire, d'impliquer tous les Katangé dans cette affaire. Oui, je suis d'accord avec Jacques Mugabo sur une seule chose. Je savais que Tchébéya doit être reçu par le général Johnny Moon. Ça, je le savais, et non pas d'être tué. Et ce n'est pas, j'ai dit ici tout à l'heure, ce n'est pas pour la première fois que je reste avec les visiteurs du général Moon. Jusqu'au-delà de 20h, ce n'est pas pour la première fois. C'est plusieurs fois vous restez avec ces visiteurs, même jusqu'à 21h, même jusqu'à 23h. Et il vient, il les reçoit. Le ce n'est pas nouveau chez moi. Je voudrais que les prévenus... Est-ce que ces jours-là, le 1er juin Pour poser cette question-là, je voudrais quand même revenir sur entre vous et le colonel Moukalaï et le cortège des trois véhicules qui est sorti avant à l'inspection générale de la police. Je crois, moi, quand je me suis attrapé avec Christian Goy, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai dans mon bureau, est fermé et sorti de l'autre côté. Vous avez dit sortez comment avez vous vu le trois véhicules là mais mon colonel j'ai oh, c'est là pour que ça sortait et moi aussi je reviens fermer mon bureau et parti et vous avez laissé est-il vrai que vous avez pris un transport autonome ou vous avez été embarqué dans les trois véhicules là dans lesquels se trouvaient les corps des fidèles Bazana et basana et des et que quelque part là on vous a laissé et eux ont continué je... J'ai pris des transports en commun. Je demanderai à la Cour de poser encore Jacques et la même question. Je n'étais pas avec eux dans ces côtés là Je n'étais pas avec eux. Je l'ai dit et je l'insiste. Même si j'étais là, je devrais dire rien que la vérité que j'étais dans ce métier. les propos selon lesquels vous voulez trahir le pouvoir Personne. Même des membres de la justice. Vous voulez que je les cite Je commence à atterrir. Le 14 avril. Non, je dis de qui et euh, vous a, a Je m'excuse, une... mon colonel. Il n'y a pas un débat avec l'organe de la loi. Je m'excuse, mon colonel. Vous répondez aux questions et si vous avez à vous exprimer, vous la parole. Et on vous l'accordera s'il le faut. La personne qui m'a dit que j'ai trahi d'abord le pouvoir, c'était le général Pondé, dans son bureau, en présence du colonel Mondichot. en présence de M. Konsi Numbi qui était le directeur de cabinet de l'année. Il m'a dit que vous voulez trahir le pouvoir. C est, c est vous... Vous mettre... non. Le général Pondé, dans son bureau, je le répète, en présence de M. Concile Numbi qui était le directeur des cabinet de l'ANER, en présence du colonel Moulicho, que je connais très bien à partir de Goma, il m'a dit que Moulamwe qui veut trahir les pouvoirs. Ça, c'est du côté justice et ANER. Du côté du général de John Numbi, tous ces deux conseillers m'ont dit c'est ça, m'ont dit cela qui voudrait tailler le pouvoir. Et si vous allez m'autoriser, quand mon avocat avait annoncé mon arrivée, j'avais eu le message, si vous pouvez me le permettre, qui vient d'un collaborateur du général Johnny qui est ici à Kinshasa, qui me l'a dit, même chose, il est ici à Kinshasa, le message est dans mon téléphone. Si vous pouvez le permettre, parce que c'est bien que la presse et vous aussi, vous le sachez qu'elle serait. Je recevais depuis longtemps les menaces et je continue à les recevoir. Merci, monsieur le président. Il dit en data de sortie. Et là, nous restons à deux. Il fait même chose de mettre le téléphones au palais. J'attends la voix du président Kabila. Il dit Mouilambo et Kopal il dit oui, mon lambe est là. Donnez-lui le téléphone. Par imprudence le président dit la même chose. à me mon lambe ou si ponde, ou le, le, le ponde. Le ponde. ou le, le C'est là. là où je savais qu'on va me faire quitter Kinshasa pour marché, la personne qui m'a informé, c'était le président Kabila lui-même. C'est-à-dire... Un instant, un instant. Interprète. Oui. Ou bien, au lieu d'interpréter des causes, ça c'est le général de Nombi qui appelle. Il parle en Swahili. Est-ce que Odi Shapata appelle les est-ce que tu as déjà reçu l'appel de Raïs Le général de Paul dit non. A Panna. Non. À Panna. Le temps qu'il est en conversation, le président lui-même appelle. C'est à ce moment-là le général de Paul dit en soi disant Eschima, mon général. Raïs Anaïta. Honneur, mon général. Le supplément général de Raïs s'est appelé. C'était ça. Et quand les Raïs appellent, il pose la question au général de Ponde en soi, soi Est-ce que mouilambo est copale Est-ce que mouilambo est là On n'est pas Passe le moi au téléphone. Et quand il m'a passé au téléphone, le président m'a dit aussi oui, m'ambie Ponde il est membre mambo kuliona. Ne dis pas à Pondé ce que tout ce que tu as vu, tout ce ba que tu as vécu. Reste tel que tu es militaire. Même la générale Moi et les généraux nous allons vous évacuer pour Lubumbashi. C'est là que je connais que je dois partir à Lubumbashi. OK? Il y a des questions? Le dirka le... Et l'inspecteur général sorti après les événements et qu'en date du 2, il lui avait, il était venu dans son cabinet pour avoir des informations de la manière dont les événements s'étaient passés. Lui avait-il dit que ce même premier-là, les deux personnes avaient été tuées au sein de l'inspection générale Avait-il dit ça au directeur de cabinet de l'inspecteur général des finances je l'ai confirmé, je l'ai dit. Pas des finances. De la police. À le de la police. Deuxième préoccupation, monsieur le président. Il a dit qu'il a eu les différents détails par rapport à ce qui s'était passé avec les corps dans son entretien avec. Euh, euh, colonel Christian Ngoï la nuit du 3 au 4 avant que le colonel Christian n'aille à Lubumbashi. est-ce que c'est en cette même date là que lui avait su que Bazana avait été enterré dans la concession de Djadjidja ou il l'avait su le même jour, c'est-à-dire les deux c'était pour Bazana c'était la nuit 4 des 3 au 4 quand Lucien Roy commençait à partir, c'est là où il m'a révélé en disant Vous vous souvenez, nous étions partis à Mitten et j'ai dit Oui, c'est là où on a enterré bazar. monsieur le président. Avec votre permission, vraiment, ça, ça serait une indulgence que je suis en train de solliciter de vous. Si la cour peut me permettre d'avoir une précision auprès de l'officier du ministère public, l'organe poursuivant, avec votre permission. Vous voulez savoir quoi Nous voulons savoir ceci, monsieur le Président. D'après la structure judi judiciaire, la police judiciaire est l'œil et l'oreille de l'officier du ministère public. Que l'année est une police régie par une loi spéciale, mais dépendant de la loi numéro 78, par 289, relative à l'exercice et attribution des officiers et agents de police judiciaire. Comment justifie-t-il le fait qu'un prévenu, parce qu'il a posé la question, comment est-ce qu'il affirme qu'il était en détention Quoi, de plus normal La détention arrive selon l'article 147 du Code pénal ordinaire. C'est lorsqu'on empêche à quelqu'un sa liberté d'aller et de revenir. Donc, depuis l'inspection générale de la, de la police, il était déjà en détention parce que le général Diagid était venu le chercher. Donc, poser la question de savoir comment il était en détention, comment il sait qu'il était en détention, ce serait absurde. Mais notre question menait celle de savoir, comment le parquet a-t-il pu laisser la personne que lui avait auditionné, ça veut dire qu'il y avait un numéro RMP, pour le remettre à la disposition de la police, qui est la mère. C'est ça notre préoccupation et c'est ma dernière. Mais apparemment, vous, vous donnez l'impression de faire croire à la cour que le parquet Carabas. C'est entre lui et le prévenu Christian Ngonke Non seulement entre lui et cette prévenu-là, mais aussi entre leurs familles respectives. Raison pour laquelle il fut hébergé par son ami à son domicile ou à sa résidence de l'armée de la démocratie au numéro 10. Cette adresse où une perquisition fut opérée et qu'à la suite de cette perquisition, plusieurs découvertes furent faites, notamment la présence de beaucoup d'armes de cœur, une liste Reprenant, et là je me réfère au procès verbal, ou au procès verbal plus exactement, qui fut dressé à l'occasion. Il s'agit de la cote 815, des cotes 815 et suivant. Je disais, des découvertes furent faites, notamment plusieurs armes de guerre, une liste reprenant les noms des dix membres d'une unité appelée ninja. Est-ce que le prévenu Uwe, peut nous dire quelque chose sur cette, cette unité, unité ninja. Il s'agit de quoi Est-ce une unité officielle au sein de la police nationale ou bien il s'agissait de quoi Moi, je ne connais pas cette unité. L'unité que je connais, c'est le bataillon Simba sous commandement de Major Kisango. Merci beaucoup pour sa réponse. Une autre perquisition fut également faite au bureau de travail du prévenu Mi Mouila A l'occasion, il avait été trouvé une baguette avec une tâche de sang dans son bureau et de registre des entrées et des sorties à l'inspection générale. Et sur la question de savoir comment ces registres-là pouvaient se retrouver dans le bureau du prévenu Mouilamoué, un de ses adjoints en la personne de Ngoï dira que c'est le prévenu ici qui avait retiré le registre de son lieu habituel à l'entrée des l'IG pour le ramener à son bureau. Est-ce qu'il peut nous dire quelque chose là-dessus Paul, bon. bon. vous, oui. oui. vous, avez, vous avez suivi la question. Petite Très bien, j'ai suivi ça question. une petite c'est une petite précision tout simplement. Monsieur le Président, on nous en de, on a parlé ici d'une perquisition. Néanmoins, on n'a pas précisé la date parce qu'on ne sait pas si c'est quelque chose qui aurait été fait antérieurement ou postérieurement. Okay. C'est mieux que la date soit précise pour pouvoir répondre à la question. Oui, je vais apporter cette précision-là, Monsieur le Président. Je suis à la côte. 874 et 875 du dossier judiciaire. Euh, C'est un procès verbal intitulé « Exécution mandat de perquisition » qui eut lieu le 21e jour du mois de juillet de l'an 2010. Et là-dedans, exactement, il était dit ceci, le 21 juillet 2010. Il était dit ceci. Avant de trouver euh, euh, la précision est là. Oui. Paul, répondez. Donc c'était disons trois semaines après. Oui, mais okay. ce à cette question. Je vais répondre. Il dit la perquisition. Ma réponse est claire. Quand on est allé faire la perquisition, on a constaté qui payait la maison. Ce n'est pas pour Ça, c'est de un. De deux, n'oubliez pas que Christian Gouy était commandant bataillon d'intervention rapide dans la vie de Kinshasa. C'est tout à fait normal qu'il y ait des armes. Il va intervenir avec quoi en tant que commandant bataillon Raison pour laquelle vous avez trouvé des armes chez vous. Par rapport au, au régime par rapport au registre, mais que voulez savoir quoi voilà. voilà, je peux répéter. Oui. Pour plus de compréhension, j'aimerais donner lecture d'un extrait oui. de ce procès-verbal qui dit ceci Lorsqu'on a ouvert votre bureau, voici ce qui avait été trouvé un registre d'identification des visiteurs, lesquels devaient normalement se trouver à l'entrée de l'inspection générale. Selon le commissaire principal Ngoï Moulongoi, ce registre a été retiré de l'entrée par le major Mouilambwe sur ordre du colonel Moukalaï qui était dans son bureau avec les activistes des droits de l'homme. Le registre est rentré à l'entrée pour être récupéré le 4 juin 2010 par le major Mouilamwe pour être clôturé à cette date. Alors qu'il n'était pas encore plein, à la date du 1er juin 2010, le registre a été clôturé à 12h à 12 2 minutes, tandis que le 4 juin 2010, il a, il l'a été à 9h55. Une baguette avec au sommet quelque chose de ressemblant à un morceau de résine taché de rouge, probablement du sang. Merci. Monsieur le Président, je dois répondre. Peut-être Maître doit se, référer, doit se référer à son collègue Maître Pita. Les jours où ils sont venus à l'inspection générale, il y avait Maître Pita que j'ai connu, il y avait aussi Robert Iron, je l'ai cité. On nous a effectivement amené les cahiers de résistance. Pas le récits d'enregistrer les non -nons. non C'est le rapport qui a été fait ce jour-là par les agents de sécurité qui ont fait la lutte là-bas. C'est en présence des maîtres Pita. Deux-deux, ils ont vérifié ils ont vérifié si a était enregistré à, à, à, à, à, à, à notre présence. Donc, ils ont constaté que Tchébéa n'était pas enregistré. Mais ce qui est vrai, c'est quoi je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde accédait à mon bureau, particulièrement mes agents. Et donc, ces jours-là, je voudrais préciser, j'ai entendu parler qu'il y avait des papiers qu'on avait déchirés. Oui, je reconnais qu'on a déchiré des papiers. Chebeya a été bel et bien enregistré dans les cahiers de résistance. Malheureusement, les deux personnes qui ont enlevé le papier dont Chebeya a été enregistré et ils sont morts. Il y a M. Claude Yakulumba, je suivi même Jacques Mugabe la cité, pendant qu'on était allé à Goma pour les récupérer. Et il y a aussi le major romain Itope Itofe qui vient de mourir il y a trois mois. Ce sont ces gens-là. Que le général Nungi avait envoyé pour enlever ses papiers j'ai déjà été en résistance ils ont enlevé les papiers la même nuit de l'exécution et moi j'ai constaté ça moulanga doit dire la vérité il a vu ces gens là la nuit venir et arracher ces papiers là Nous prenons acte de sa réponse. Nous, parti civil, nous avons suivi religieusement le récit de M. Paul moulin Et dans ce récit, on se rend compte qu'il y a des notes. Et nous pensons que nous vous aimerions poser des questions pour jeter à arracher certaines vérités de sa part. Lorsqu'il prend la parole devant vous, Monsieur le Premier Président, Honorable membre du siège, monsieur de l'accusation, il a dit lorsqu'il était enlevé de, de, de l'avocat Mbayo, il s'est trouvé caboulé à la résidence du bourgmestre de la commune actuellement de, de Limité. Et notre avocat, comme nous. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est ce qu'il dit ceci, que qu'il n'a pas compris que d'un seul coup, les bourgoumètes et sa famille ont déserté la passerelle. Peut-il confirmer cette déposition vous l'avez confirmé à votre liste de haute Non, je n'avais pas dit qu'il a vidé lui-même. J'ai dit qu'il a évacué sa femme et ses enfants. Lui était resté, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je constaté il a évacué sa femme et ses enfants, mais lui-même était resté. Oui, Monsieur le Premier Président, parce qu'il vous a dit qu'il était chargé de sécurité, Quelle est l'attitude ou l'image qu'il se faisait par rapport au comportement affiché par le bourgoumes d'Ouglas pendant les séjours qui s'est trouvé chez lui en faisant évacuer sa famille Pensait-il qu'il était de meurtre avec les gens qui l'ont envoyé chez lui Répétez la question maître, je ne comprends pas très bien. Je voulais dire ceci, oui. monsieur le prévenu. Je m'adresse à la Cour, la Cour pourra euh, vous éclaircir. Quelle est l'attitude Parce qu'il confirme que le fourgoumès avait fait évacuer sa femme et les enfants. Lorsqu'il s'est trouvé au lieu d'atterrissage de son enlèvement. Alors, parce aide de la sécurité, quelle est la lecture a-t-il faite, la lecture sécuritaire du comportement du bourgmestre Douglas en évacuant sa famille et en restant avec lui Devons-nous penser qu'il serait de mettre ou il était de maître avec ceux qui vous ont enlevé vers sa destination, c'est-à-dire sa résidence son attitude, c'était d'abord de me faire des mal. Il ne voulait pas que ça se fasse en, fa en présence de sa famille. C'est pourquoi il a évacué sa femme et ses enfants. Merci beaucoup, monsieur le Premier Président. Est-ce que, de son point de vue, accepte-t-il très confronté ou beaucoup mieux la je préfère même être affronté par tous les gens que j'ai cités. Merci beaucoup. Monsieur le Premier Président, prenons la parole devant vous, le prévenu Milan a soutenu que son ami d'avance, Monsieur Christian Kinga Kinga, lui avait dit que toute personne qui devait accompagner Tébéa devait subir le même sort. Et pour lui rassurer, il va lui présenter le corps sans vie de M. Fidel bazana dans le véhicule. Il poursuit en disant qu'il lui avait dit que l'ordre était venu de la Yafi. Et la hiérarchie, comme l'a dit le prévenu devant vous, il confirme que selon lui la hiérarchie, c'était le général John Numbi. Il ne s'arrête pas là. Il vous dit que Christian a lui a dit que le général John Numbi avait reçu l'ordre du président de la République. Il a rencontré que c'est l'unique donneur d'autres dans la présente cause. Alors, les parti civil voudraient, est-ce que peut-il reconfirmer cette déposition devant vous pour nous permettre de tirer les conséquences de trois maladies Je les confirme avec certitude. Merci beaucoup, monsieur le président. Mais vous tirerez les conséquences. Je pose une autre question. Une autre question. Posez la loi. Il ne faut pas de considération des analyses. Non, je, Attendez je, le temps de la présence. Je pose la question, monsieur. Oui, posez, posez. La question que je pose, monsieur Paul Milanou. Ami de M. Christian Kinga-Kinga, est-ce qu'il lui est arrivé dans les différentes conversations que M. Christian Kinga-Kinga lui dise les mobiles fondamentaux de l'assassinat des fidèles Bazana et de TBI? Oui, je l'ai confirmé, il m'a dit. Le petit aujourd'hui dit à votre coup, quel était le mobile qu'il lui avait donné Le mobile fondamental oui. qui a présidé à Attends, je voudrais demander les documents à mon garde qui m'amène les documents. Monsieur le Président, je suis en face de deux rapports. Ça, c'est le rapport de la Voix des sans-voix de mars 2008 sur la situation des massacres des adeptes de Boundou Diakon. Ça, c'est le rapport de l'ONU de mars 2008 sur les mêmes effets. Et quand vous lisez ces rapports, le nom de Christian Go est cité parmi les deux rapports que je vais remettre à votre disposition. Et raison pour laquelle Christian m'avait révélé que Chebeya a fait déjà des rapports contre, le, contre moi et le général et le président Kabila concernant les massacres de Boudou Diakongo. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ça, ça qui a été le mobile de son assassinat. Et si vous lisez très bien tous ces rapports, le noms de Christian Go est cité. Merci beaucoup, monsieur le Premier Président. Je crois que ce sont des pièces qui doivent être soumises au débat contractoire. Comme il dit, il promet de les déposer. Ça va nous permettre de les analyser leur oui. La dernière question que je pose. Monsieur le Premier Président, il vous a dit ici, Expressus Werbis, Noir sur Blanc, lorsqu'il était au niveau de l'auditorat général, en présence du général Onde. il a reçu deux appels du général John Numbi. Voilà à et le deuxième appel c'est du président de la République l'Oraïs comme il l'a soutenu mais lorsqu'il dépose devant vous M. Paul Milambo nous dit tout simplement ce que le général Johnbi lui a dit et ce que le président de la République lui avait dit alors le souci de la défense c'est de savoir quelles sont les réponses lui a donné à la fois au président de la République Loraïs et au, pré... au général John Numbi lors de ces dif... diverses conversations téléphoniques en présence euh, à partir du téléphone général Pondi. Je réponds en disant ceci. Je devrais donner quelle réponse au président de la République quelle réponse je devais donner au général Johnny Numbi Lorsque le général Johnny Numbi était suspendu et qu'il donnait des ordres à un auditeur général. Voulez-vous que je donne quelle réponse Tu comprends directement que même l'auditeur général obéissait aux ordres du général Numbi qui était suspendu de ses fonctions. Alors, en ce moment-là, moi, je n'avais pas une réponse claire à donner au président de la République. Dernière question, monsieur le Premier Président. Il a soutenu devant vous que le, le, le colonel Christian Kinga-Kinga lui a révélé que le général John Numbi lui avait donné l'ordre de l'assassiner lorsqu'il était au courant qu'il s'est trouvait ce jour-là au niveau de l'IG. Alors la question que nous nous posons, qu'on lui pose, par l'entremise de la haute cour militaire. Qu'est-ce qu que lui pensait de cet ordre criminel que son ami lui avait révélé Et cet ordre criminel avait pour quelle finalité par rapport au fait de la présence de son Si Christian Bouroui avait accepté de me tuer, il ne devrait pas me le dire. Le fait seulement de me révéler, il n'avait pas voulu me, me tuer. C'est ça la réponse. Donc il m'a demandé tout simplement que je ne peux pas mettre ta vie en danger, moi je vous propose que nous partons ensemble. Parce que si vous restez, le général va te tuer. Du fait qu'il m'a déjà donné l'ordre, j'ai refusé, c'est ce qu'il m'a dit d'abord, vrai ou faux c'est donc Christian, il m'a dit qu'il a dit au général que je ne peux pas Moulambo, je ne peux pas tuer c'était un ami de date. je ne peux pas les tuer. Et... La si n'était une... pas rassuré. Mais aujourd'hui, quand même, les conditions de ma sécurité sont rassurées. Monsieur le Président, juste une question, avec votre permission. Le renseignant général Djadjidja. Qui, je ne veux pas utiliser le terme, qui a semblé nous tourner tous en en disant... Est-ce que vous pouvez nous citer les noms de militaires qui étaient là? Et que vous, vous avez dit dans Jacques Mugabo Et... Il y a Jadidant Jacques Mugabo qui est présent ici. Il y a les brigadiers un chef, Doudou Ilunga, qui est présent ici. Il y a l'adjudant Moulanga, qui est présent ici. Il y a l'adjudant Ergide Ilunga, qui est en exil. Il y a les brigadiers Alé Lumbakayeye, qui est en Il y a le brigadiers qui qui est en Il y a les, les sous lieutenants et Bruno Sotchi, je ne sais pas là où est-ce est. C'est -ce est les gens qui étaient présents, présents ces jours-là. Sauf que je voudrais préciser que, sauf Moulanga qui était en poste à l'entrée principale, le reste était avec Christian Gaud. Bien. Nous avons contenu euh, euh, des éléments euh, nouveaux que nous puissions nous retrouver vendredi ici pour continuer l'instruction et à cette occasion nous allons procéder à des confrontations avec les autres enseignants le vendredi, après demain vendredi d'abord et euh, on a longuement parlé de l'association des malfaiteurs et euh, lorsque nous lisons le la décision de renvoi qui est, qui est reversée de, de, de, de la situation prévenue, l'organe de la loi qui est allé en appel a bien recadré les membres de cette association. Mukalai, Kitungwa, Moulongoy, Michel Mouila, Mandiangu Alors vous n'allez pas demand, vous demander à la Cour d'étendre les le nombre de, de, de, de cette association sur ce, usant de mon pouvoir discrétionnaire. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon colonel, audience élevée, colonel.